Hey, bitch J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo all C'est mes achats AliExpress, Chic Me, euh, Cute, Wish, etc. Un petit peu de sites chinois. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. beach. n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous plaît. Bye, bitch donc, voilà, je vais tout de suite commencer. Donc, j'ai commandé sur le site Chicmi. Je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo le bonnet gris. Ben là, j'ai commandé un noir. Et ben, je vais, essayer, je vais vous le montrer, mais là, je ne l'ai pas sur moi. Ensuite, sur Chicmi, j'ai commandé cette petite trousse à 1 euro. Elle coûte normalement, en fait... Euh, 4 euros ou 5 euros. Mais euh, donc, vous voyez le petit fil qui dépasse. Hein. Donc, voilà, la qualité pas de ouf, mais je m'en fous. Euh, je la pensais un petit peu plus grande, mais c'est pas grave, elle est très bien. Le train. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que sur le site Chic Me, vous avez plein de promotions. Par jour, vous avez le droit à faire 3 2 tirages et tu peux bénéficier de moins 5 euros, moins 15%, moins 2 euros, moins 1 euro. Enfin. Un dollar je sais plus c'est quoi il y a même moins 50 euros mais je ne l'ai jamais gagné je pense que personnellement je ne gagnerai jamais pour continuer donc je sais pas si je fais directement les rouge à lèvres ou pas bon, je vous montre les bijoux je ferai rouges à lèvres après ensuite j'ai commandé ce bijou sur le site de... euh... comment ça s'appelle sur wish 1 euro ou 2 euros je crois 1 euro plus 1 euro plus un autre euro de frais de port. Maintenant, sur AliExpress, j'ai commandé quoi J'ai commandé ces boucles d'oreilles. Vous voyez, c'est les imitations Dior, voilà, vraiment imitations, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Les... Voilà. Je vous filmerai en vrai, je vous montrerai. Donc, je crois que ça ne m'a coûté même pas 55 centimes. Et voilà, elles sont bien, normales, quoi. Voilà. Et putain, en parlant de boucles d'oreilles. Aujourd'hui, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. Euh, je suis tellement dégoûtée. C'était une venait du blé. Elles étaient trop belles en or. Bravo, moi. Allez. Ensuite, toujours chez euh, AliExpress, j'ai commandé ce bijou de corps. Je ne vous montrerai pas porter parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais je pense, je pense, j'en suis sûre. Il se met comme En fait, ça s'attache je sais pas c'est de quel côté. Je crois que peu importe. Tu mets genre comme ça. Donc, tu l'attaches là. Et puis, tu l'attaches autour de taille. Tu vois ou pas Et voilà. Euh, 1,15 je crois. Ça, c'est vraiment pour l'été. Hein, ou pour quand tu as un beau décolleté ou un beau un beau t-shirt à mettre. mais Tu mets ça et c'est canon. C'est canon. Je vous montrerai une fois si je le mets hein, en été ou quoi. S'il y a un événement... Euh, particulier ensuite j'ai commandé ce rouge à l'air sur euh, sur, ben, sur euh, AliExpress euh, je sais pas si je vais vous faire oui je vais vous faire les quand tu vois comme ça je te dis ah hein, ben pas mal il est canon là il paraît opaque sur ma peau mais il n'est pas du tout opaque hein. enfin je sais pas si vous voyez en, je l'ai commandé genre 1,10€. Ensuite, j'ai commandé les fameux. Bon, avant de vous parler de ça, des pinceaux. Je les ai pas encore lavés. Vous voyez, ils sont encore emballés. Je les ai quand même reçus il y a longtemps. Je dois les laver. Voilà. Uh -huh. euh, donc, ces pinceaux sont. Je, je... Oh. Le train, ça me saoule. Donc, euh, ben les pinceaux, je n'ai pas encore testé. Honnêtement, beaucoup de produits, en tout cas, surtout du site. Euh, comment ça s'appelle Chimie, santé. Après, tu laves et ça va ou quoi Mais les volets, en tout cas, ça pue. Oh là là, mais c'est une C'est quoi ça Mamonda, c'est le train, il y a trop de train à la putain, mon frère. Voilà, il y en a cinq. Je pense qu'il y en avait quatre. Il y en a cinq. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu gros. On verra, je vais les laver et. Euh... Ben, J'espère qu'ils sont bien. Et si je les teste, je vous dirai quoi. Ensuite, ben, je viens de recevoir deux nouveaux colis. Et donc, euh, on va les ouvrir ensemble. J'espère qu'on ne voit pas mon adresse. Euh, non, on ne voit pas. Donc, je vous montre comme ça. Je ne vais pas vous montrer de tout parce qu'on voit mon adresse. Euh, ben, je vais découper hein, et on verra. Je ne sais pas c'est si de quel site. Je ne sais jamais si c'est de quel site. Parce que c'est tout écran chinois. Donc, euh... ah, ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah, ah ça c'est... Euh... Le truc. Le collier. Le collier du cool. Le collier de couleur. Je sais pas si ça parce qu'on voit la différence entre ma couleur de peau. Je ne vois pas ce que ça donne. Donc voilà. Cool. Et on. un enfin, cool. Je m'en bats les couilles. Ah ça je crois que c'est. Je crois savoir c'est quoi. Ah, je suis content. C'est un autre rouge à lèvres. Oui, j'ai commandé beaucoup de rouge à lèvres parce que j'adore. Là j'en porte pas parce que ça sent vie, Mais j'adore, j'en. Genre... C'est euh... on déballe les choses face to face face à la caméra donc c'est je ne vais pas le tester maintenant j'ai pris beaucoup de rouge hein. je vous le mets là oh, j'aime vraiment pas la texture déjà de hein? oh, mon dieu t'as l'impression que c'est de la colle je sais pas si vous voyez Déjà, j'ai l'impression qu'il ne s'étale pas partout. Et on dirait un peu de la colle. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs de rouge à lèvres. Moi, je veux du vert, du bleu, du... des couleurs, quoi. Mais là, voilà. Donc, voilà, c'est bon. Ben, je suis contente. Hein. Donc, maintenant, on va passer au... J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai pris de couleurs voilà, que je pensais qu'elles allaient me correspondre. J'ai pris quatre. Vous voyez, c'est rouge à lèvres. Là, les fameux rouge à lèvres. Oui. Donc, j'en ai pris quatre. Je vais commencer de du... mon Moins préféré au à mon plus préféré, donc, mon moins préféré c'est la couleur 8 c'est les encres en l'encre, les encres en lèvres, les encres à lèvres, les long lasting lipstick. Je sais pas quoi, donc je vais vous swatcher. tac. tac, tac. J'aime pas trop celui-ci, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que vous voyez, c'est celui-là. Ensuite, euh, le 33, je pensais qu'il allait être mon préféré, mais en fait, il est comme. Mes rouges à lèvres. Donc, je m'attendais à un autre truc. Je vais vous le swatcher aussi. Pas une je sais pas si vous allez voir. Après, ça donne pas la même chose que sur une peau blanche. ou voilà. Mon, celui que j'aime très bien, le 22. Euh, je vais vous le swatcher. J'ai déjà en train de sécher. Ici. Ensuite. Mon préféré, le neuf c'est mon préféré. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aimez les hauls. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air comme ça. Je sais, je dois continuer à vous en faire. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo avec mes achats soldes. Même si j'ai dit que je ne fais pas les soldes. Je vais sûrement commander. Je vous fais des gros bisous. Bye